Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette page, le respect pour tous, alors vous allez me dire, ou encore une page supplémentaire, bah oui, encore une page supplémentaire, parce que malheureusement, j'ai euh, tenté à plusieurs reprises de lancer des pages pour euh, aider les gens, défavorisés et jusqu'à maintenant, euh, à part des likes, j'ai pas beaucoup reçu, alors j'avais mis une cagnotte en place qui a quand même euh, récolté la belle somme de 20 euros. Ah c'est pas beaucoup, non c'est sûr, mais au moins euh, bah, ça, on, on réalise qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à donner, à aider. Et euh, c'est souvent les, comme je le répète souvent, et c'est le cas, c'est souvent ceux qui en ont le moins. Qui partage le plus alors j'ai préparé j'ai préparé une aide une, une, une page parce que je, je suppose que vous me posez des questions et euh, j'aimerais y répondre euh, le plus simplement du monde le plus facilement du monde et euh, de façon à ce que tout le monde comprenne ce qu'il en est vraiment alors pourquoi cette page mais parce que l'année dernière, en fait, je voulais monter une association qui s'appelait Un sourire pour tous. Tout s'était bien passé, l'association avait été acceptée, etc. Sauf que patatras, problème de santé. Gros, gros, gros problème de santé. Et je ne me voyais pas être euh, au four et au moulin. Et gérer les problèmes de santé et l'association qui en soi demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Lorsque bah, on veut aider, quand on veut aider vraiment et qu'on y met tout son cœur, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et je ne pouvais décemment pas euh, être et dans l'association et soutenir euh, la, la personne de mon entourage auquel je tiens beaucoup et qui était euh, et qui était malade assez euh, gravement. Donc j'ai dû laisser tomber l'association. Sauf que l'idée, elle, si l'association, je, je l'ai mise de côté, l'idée, elle, elle m'a jamais quittée. Et pouvoir aider les autres, pouvoir aider euh, d'une façon ou d'une autre, c'est... Mon but, c'est mon but, ça l'a toujours été. Je le fais de diverses façons, et là encore une fois, et eh ben je me lance. Mais euh, pour le coup, cette, euh, cette page, ben euh, je vais pas la laisser tomber tout de suite, quelle que soit, même si parfois je la mettrai en pause pour des raisons que je ne connais pas encore aujourd'hui, mais qui pourront être le cas. Euh, je ne laisserai pas tomber, car. Euh, les gens ont besoin de nous. Les sans-abri, les, les SDF, les enfants, les parents, de plus en plus, et quand on voit les lois actuelles, de plus en plus, les gens sont dans le besoin, même si euh, en Macronie, c'est pas vrai, tout se passe très bien, c'est pas le cas. Les gens ont de plus en plus besoin. Euh, pendant les... Euh, avant les élections du président, il nous avait promis qu'il y aurait de moins en moins de SDF dans la rue. Ben, on constate aujourd'hui que c'est exactement le contraire, qu'il y en a de plus en plus, et ce pour diverses raisons, qu'ils sont de plus en plus jeunes, parce que les enfants sont aussi SDF, du fait que leurs parents sont SDF, ben, les enfants sont aussi SDF, quand ils ont la chance de les garder, quand... La das ne se charge pas de venir les chercher parce que justement eux, ils n'ont plus rien à leur donner. Et je ne trouve pas que ce soit la meilleure solution, mais alors pas du tout parce que les parents et les enfants, c'est une famille, c'est une cellule et cette cellule quand il manque un chaînon, et eh ben elle devient malade, elle devient malade. Les enfants ont besoin des parents même si les parents n'ont pas d'argent même si les parents ne peuvent pas toujours euh, subvenir à leurs besoins dans le sens où ben ils peuvent pas toujours leur faire plaisir ou que ben ils mangent que une ou deux fois par jour c'est une cellule qui a besoin d'être réunie ensemble et non pas séparée et moi je voudrais donc avec cette page euh, faire en sorte que les parents et les enfants ne soient pas séparés ni par les PMI ni par euh, toutes les associations qui se disent être caritatives au nom des enfants mais qui retirent les enfants aux parents et il n'y a qu'à voir parfois euh, certains reportages qui vous montrent à quel point vos enfants, quand ils vous sont enlevés, sont maltraités et donc je pense que il vaut mieux être avec des parents qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui aiment, qui s'aiment entre eux, qui aiment leur famille, qui protègent leur famille, que de se voir retirer les enfants pour euh, des raisons euh, qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'au final, si on y pense bien, s'il euh, y a de plus en plus de personnes dans la rue, c'est peut-être bien à cause du système aussi. Hein c'est peut-être bien à cause du système. Il y est sûrement pour quelque chose. Quand on voit, euh, quand on est pressé comme des citrons, quand on voit que les taxes tombent euh, de plus en plus, quand on voit qu'on a plus le doigt d'être vieux maintenant, il faut travailler jusqu'à sa mort, ben bah, euh, voilà, moi je suis contre tout ça. Donc j'ai ouvert cette page pour venir en aide à tous ceux qui sont dans une nécessité euh, absolue. Dans, dans des situations précaires, dues aux lois qui se passent en ce moment en Macronie. C'est même plus la France. Pour moi, c'est plus la France, c'est la Macronie. Donc, qui se passe en ce moment ici et maintenant. Et cette page, elle est là pour ça. Pour tous ceux qui ont du cœur. Pour tous ceux qui veulent partager. Pour, pour tous ceux qui veulent aider ces familles. Et pourquoi pas se faire aider eux-mêmes. Parce que bien souvent... Ce sont ceux qui ont le moins, qui donnent le plus. Deuxième question, pourquoi une cagnotte hein? bah oui, pourquoi une cagnotte Ah bah oui, dès que ça touche l'argent, il faut donner des explications. Donc, pourquoi une cagnotte Une cagnotte, c'est tout simplement parce que euh, ça peut aider à faire des choses encore plus importantes. C'est-à-dire que euh, c'est bien euh, de donner euh, un café chaud à quelqu'un qui, qui, qui, qui a froid, c'est bien de donner une couverture à quelqu'un qui a froid, à un SDF, à une personne en difficulté. Parce que des fois, les gens sont des dans des appartements, mais il faut voir dans l'état des appartements où ils sont. Ils seraient à la rue, ça ne serait pas pire, parce que euh, les appartements sont insalubres et sont humides, ils sont pleins de cafards et de tout ce qu'on veut tout ce qui est utile et nécessaire pour tomber malade, en fait. La cagnotte, elle est là. Alors, je vous explique la cagnotte. C'est une cagnotte, en fait, c'est des dons. Alors, il euh, n'y a pas de limite dans le temps. Je la changerai régulièrement. Euh, euh, je changerai régulièrement les dates, histoire qu'elle se prolonge dans le temps. Il n'y a pas de montant demandé. Chacun donne selon ce qu'il peut ce qu'il veut et euh, il n'y a pas de euh, montant de fixer non plus parce que euh, il y a tellement de demandes qu'au final on ne peut pas fixer un montant c'est impossible parce si on veut vraiment faire les choses correctement, on peut pas on ne peut pas fixer un montant alors oui il y a les banques ouais, on peut faire des crédits pour les banques mais moi je ne veux pas je ne veux pas moi, les banquets m'ont été imposés et je ne veux pas que ma page ait à voir quoi que ce soit avec une banque, sauf sauf si la cagnotte fonctionne et que je doive faire euh, des chèques ou euh, envoyer des espèces, enfin apporter, parce que je n'enverrai pas d'espèces, les apporter en main propre aux gens qui en ont besoin, dans tout état de cause, et pour que vous voyez bien que la cagnotte ne sert qu'à aider, et non pas pour moi, qu'elle n'est pas pour moi, mais que cette cagnotte est pour vous, pour tous ceux qui en ont besoin, je vous apporterai au fur et à mesure, si la cagnotte a du succès, je vous apporterai toutes les preuves, euh, pour vous montrer à quoi a servi vos dons, à quoi servent vos dons, et je vous montrerai soit par via de photos, soit par via de vidéos, je vous montrerai à quoi a servi votre cagnotte. Euh, comment dire Il y a possibilité aussi, bon, ça c'est le côté un petit peu pub, mais bon... Euh, il faut passer par là. Il y a la possibilité aussi euh, d'avoir des petites récompenses selon euh, le montant du don. Euh, des, petits, euh, des petits cadeaux de remerciement, Voilà. Pas des récompenses, des petits cadeaux de remerciement personnalisés. Euh, mais pour cela, euh, il faudrait vous faire connaître. Donc, euh, m'envoyer un message en MP en me disant euh, « J'ai mis tant sur la cagnotte. En me mettant votre adresse personnelle, vu que le cadeau, euh, ça sera du dur, ce sera pas du virtuel. Et que bah, l'adresse mail me sera très utile, oui, et j'en aurai besoin. Mais euh, c'est surtout pour vous envoyer euh, un petit cadeau. Et euh, ça restera bien sûr, entre vous et moi, pas de souci. Alors, est-ce que je pense pouvoir aider euh, beaucoup de monde bah, euh, Le but est là, c'est d'aider le plus de monde possible. Le, la vérité, c'est qu'on ne pourra pas aider tout le monde. Pour l'instant, je dis « je » puisque je vous parle. Mais peut-être qu'un de ces jours, on sera nombreux à faire des vidéos, à faire des conférences, à échanger des idées. Ça, ça serait une bonne chose, échanger des idées. Et euh, oui, j'espère aider le plus de monde possible, déjà euh, dans ma région, mais pourquoi pas dans la France entière. Pourquoi pas dans la France entière, voir au-delà. Euh, moi, mon, mon but, ce que j'aimerais, c'est que cette vidéo, enfin pas cette vidéo, mais que cette page fasse le tour du monde. Ouais, ça, ça serait une belle chose, qu'elle fasse le tour du monde. Qu'elle puisse aider le maximum de personnes. Et euh, que je ne suis pas là en, en tant que ni prophète, euh, je ne suis pas quelqu'un euh, qui se autoproclame euh, décideur. Non. Je fais ça parce que je le fais avec mon cœur. Je ne peux pas. Euh, je ne peux pas euh, mettre. Euh, d'argent dans la cagnotte, moi, vu que c'est moi qui l'ai créé, donc euh, je ne peux pas mettre dans la cagnotte, mais euh, dites-vous bien que j'agis autrement, c'est-à-dire que euh, dans, dans mon entourage, dans ma cité, euh, on va bientôt avoir euh, euh, un jour, une journée de troc, Alors, je vous explique le système, c'est un peu comme euh, un vide-grenier, mais où tout est gratuit. Et euh, au lieu que les gens payent, et ben les gens échangent. Voilà. Tu as une robe qui, qui me plaît, j'ai un manteau qui te plaît, on échange. Tu as une paire de chaussures qui est bien, qui est en bon état et qui pourrait me servir. En contrepartie, ben j'ai un pantalon qui te convient, on échange. Voilà le troc. Voilà ce qui est possible aussi sur cette page. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Moi, je suis juste là pour gérer, pour voir comment ça se passe et pour apporter des réponses à vos questions, pour apporter toutes les, les informations que vous voudriez ou que vous souhaitiez savoir. Mais le but c'est que, voilà, il y ait un échange, il y ait un partage de biens. Alors, euh, même s'il y a une cagnotte pour les dons, ce qui, euh, au, au fin du compte, est quasiment obligatoire si on veut avancer. Mais on peut commencer par le troc, oui, tout à fait, on peut commencer par le troc. On peut mettre les gens en relation les uns avec les autres. Et ça, peu importe qu'ils soient en France, en Allemagne en Angleterre, en Amérique, au Canada... Euh, en Afrique, en Asie, peu importe, le troc reste du troc. Il y a juste ben, euh, à mettre euh, l'article dé désiré dans, dans une enveloppe ou dans un carton et de l'envoyer. Voilà. Vous avez juste les frais de port, c'est tout. C'est tout. C'est du troc. Bon, effectivement, c'est plus facile quand c'est sur place hein, ou quand c'est pas loin, quand on peut se déplacer. Mais euh, les gens ont besoin dans le monde entier. Donc, si on peut faire du troc dans le monde entier, en attendant que la cagnotte se déclenche, ben, ça serait une idée aussi, moi je pense. Ça serait une idée, le troc. Parce que ce qui me gêne, moi, dans les vides greniers, c'est que j'ai appris, et ça par des gens qui, qui connaissent des gens, qui ont fait des vides greniers, voilà. Je connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui ont fait des vigonis, donc qui ont mis des affaires à vendre, et qui à la fin, tous les a vendus, ils les ont jetés dans les belles. Ce qui fait que les gens, les gens qui en avaient vraiment besoin, les gens les, les nécessiteux, ceux qui, qui sont vraiment dans. Chut, je n'ai pas de mot. Ben, les gens allaient faire les containers. Ben ouais. Une fois que le, le, le, le vide-grenier était fini, les gens allaient faire les containers pour récupérer ceux qui avaient été invendus et que les gens ne voulaient pas ramener chez eux parce que ça ne les intéressait pas. Il ne leur est pas passé par la tête que puisqu'ils ne les avaient pas vendus, ils auraient pu les, faire, les échanger, faire du troc avec des gens qui en ont vraiment besoin mais qui n'ont pas les moyens ça je sais pas c'est une idée mais attendez deux, deux secondes je me je me remets euh, voilà en position je pense que ça serait une idée plutôt que de jeter hein? et euh, d'obliger les gens qui n'ont pas les moyens à acheter des choses que qu'ils ne peuvent pas s'offrir donner donner mais donner donner pas que de l'argent donner avec votre cœur, donnez, Voilà. Moi aussi, j'agis. Moi aussi, j'agis. Ben, je ne le crée pas sur les toits, pas tout le temps. Enfin, des fois, oui, parce que, pour vous montrer que, si je vous demande quelque chose, c'est parce que moi, en contrepartie, je le fais aussi. Et que, donc, il est normal pour ceux qui veulent aider, d'aider, ben, tout simplement. Et cette page est faite. Et là, pour ça, pour aider. Alors, est-ce que j'ai encore des questions Voilà, donc, comme je vous disais, il n'y a pas de petite aide. Hein? Si euh, vous avez des choses à troquer, si vous avez des choses à donner, n'hésitez pas à prendre des photos, à les poster sur cette page et euh, dire... Euh, je donne, non pas je vends. Je ne veux pas de mon temps sur cette page en dehors de la cagnotte. Je ne veux pas de mon temps sur cette page. Soit je donne, soit je ne donne pas. Mais je ne vends pas. Cette page n'est pas une page pour la vente. Ce n'est pas une page pour se faire de l'argent. C'est une page pour aider. Donc, aucune vente sur cette page. Aucune. Toute personne qui viendrait avec un article à vendre serait tout de suite mise, euh, serait tout de suite bloqué et euh, se verrait enlever son article dans l'instant qui suit. Hors de question qu'il y ait une vente quelconque sur cette page, c'est du donner, c'est du partage, c'est du troc, c'est du don et rien d'autre rien d'autre donc euh, bah, je crois que j'ai fait le tour donc je vous demanderai juste euh, à ceux qui accepteront de, de me faire parvenir leur euh, adresse mail et euh, leur adresse tout simplement via euh, bah via l'adresse mail <rire> Ah oui pour le coup, ça marche bien de façon euh, so à recevoir euh, soit des, des petits cadeaux personnalisés euh, soit euh, bah, euh, euh, juste pour être en contact et pour, mettre, pour vous mettre en contact il euh, y a aussi euh, Messenger qui fonctionne bien mais euh, comme euh, je veux que cette page soit connue mais par les gens qui en ont besoin et euh, je ne veux pas que des gens fassent des bénéfices sur cette page. Je ferai attention à qui viendra. Je poserai une, un certain nombre de questions avant d'accepter que les gens viennent. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Voilà, c'est pour ça que je souhaite que vous euh, lisiez euh, vous lisiez, fatiguée Maria, que vous écoutiez bien cette vidéo, même si elle est un peu longue, que vous l'écoutiez bien jusqu'au bout. Si vous avez des, des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser, je, je vous y répondrai sans aucun problème, sans aucun souci, et sans aucune restriction de ma part. Donc euh, une adresse mail serait euh, la bienvenue, moi je vous mets la mienne en dessous, donc, euh, si vous voulez me contacter, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire sans aucun problème. Vous avez même un numéro de téléphone auquel vous pouvez me joindre euh, pour euh, toute question, pour toute information. Pour euh... Alors, euh, cette page euh, ne supporte pas les bonjour, les bonsoirs, les bon après-midi, les comment ça va, oui, il est comment ça va, oui, mais à condition qu'il y ait eu un acte avant. Parce que j'ai entendu une phrase qui me vient souvent à l'esprit, c'est euh... bien les mots, mais c'est les gestes qui comptent. Et moi, je compte sur vous pour avoir plein de gestes. Plein de gestes. Et je ferai moi aussi, euh... Euh... je posterai aussi, évidemment, en tant que... Euh, comment euh, je vous apporterai aussi des choses si, euh, si ça intéresse. Et euh, si les gens sont intéressés, je vous apporterai des choses pour faire du troc. Ce sera effectivement euh, gratuit. Et ce sera du troc. C'est-à-dire que si je vous mets des photos et que c'est du troc, c'est-à-dire que, euh, en échange, je vous demanderai une chose c'est soit vous postez vous-même des photos de, de choses dont vous n'avez pas besoin, et là, c'est du troc, soit vous faites partager cette page au maximum, et là, ça s'appelle du partage. Voilà. Ben, je suis désolée hein, que cette vidéo ait été aussi longue, mais il fallait absolument que je présente cette page euh, je, je vais envoyer euh, les, fer, la, les références de cette page à tous les contacts que j'ai euh, ouais, maintenant j'en ai plus beaucoup parce que comme j'ai tout fermé euh, je fais beaucoup de de nettoyage euh, je vais les envoyer sur euh, tous les sur Instagram sur euh, tout histoire euh, de faire un maximum de, de publicité et pouvoir aider un maximum de monde. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions ou tout au moins à certaines questions que vous vous posez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me contacter. Euh, tout, tout est sur ma page. Donc n'hésitez pas, enfin, pas ma page. Je n'aime pas dire ma page c'est sur notre page. Voilà. N'hésitez pas à regarder cette vidéo avant de faire quoi que ce soit qui ne sera pas toléré. Si vous likez, vous likez et que vous n'avez rien à partager euh, en tant que euh, bah, euh, chose... Euh, si vous n'avez pas de don à faire, si vous, ne pas, si vous ne voulez pas vous séparer de vos guenilles, que vous laissez dans un coin, mais que vous pouvez vous les garder à tout prix, à tout prix, à tout prix, on ne sait jamais. Alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui ne demandent que ça. Faites au moins un geste, partagez cette page. Partagez-la avec vos amis, partagez-la avec vos connaissances, partagez-la avec tous ceux que vous connaissez donner euh, le lien de cette page. Partagez tout. Partagez, partagez, partagez. Et euh, comme dirait, euh, et pour finir, je vous souhaite euh, le meilleur. Je vous souhaite d'avoir un grand cœur. Je vous souhaite d'avoir un grand esprit. Et surtout, pour finir, sur une note un petit peu fantasque, je vous dirai à votre bon cœur, messieurs, dames. Merci. À bientôt.